Hier, 12 mars 2020, ceux qui suivent les marchés financiers ont assisté en direct au plus gigantesque effondrement boursier qu'ait connu la Bourse de Paris depuis la création du CAC 40, le 1er janvier 1988. Cet effondrement est le plus gigantesque, il est aussi le plus violent puisque on n'avait jamais vu une perte de plus de 12% en une seule séance, que ce soit à Paris ou de même niveau en Allemagne, le marché espagnol a perdu 15 le marché italien a perdu 17 donc on est, on est à, des, à des niveaux qui, bien sûr, défient la raison, euh, qui s'expliquent soit, soit par la panique des, des intervenants, soit par la prise, en compte, la prise en compte raisonnée de données extrêmement inquiétantes pour l'avenir. En effet, derrière la, la crise boursière, il y a la crise économique, qui est la véritable raison de cette crise boursière. Euh, et Quand je parle de la crise économique, je parle surtout de ce qui va advenir dans un prochain avenir, on est conscient qu'une crise est en train de commencer à cause de la pandémie du coronavirus et on est aussi conscient que les conséquences de cette pandémie qui sont tout simplement un arrêt quasi total de l'activité économique pour éviter la propagation du virus dans les pays concernés, à savoir maintenant dans tous les pays dont l'économie représente quelque chose dans le monde, ne peut que signifier dans les semaines qui viennent, voire dans les jours qui viennent, le démarrage d'une crise économique considérable. Crise boursière, crise économique. Au-delà, assistons-nous à un changement de paradigme. En clair, à la fin de la mondialisation et à l'émergence d'une nouvelle organisation mondial de l'économie et de la finance. Bonjour, c'est Pierre Moumon. Dans cette vidéo, je n'essaierai pas d'apporter des réponses à ces questions fondamentales. Ce serait bien sûr peine perdue. Et d'autant que les semaines et les mois qui viennent se chargeront d'y répondre pour une grande partie. Par contre, mon objectif est plus modeste, mais certainement plus utile c'est de partager avec vous les, les analyses que je fais, les, les observations que je fais sur les, les nouvelles directions que l'on peut entrevoir. Donc mon propos aujourd'hui est tout simplement d'essayer d'entrevoir les directions prises par les éléments qui structurent notre environnement économique et financier pour le court terme et le petit moyen terme. Alors un état des lieux s'impose, alors commençons par euh, le préalable à cet état des lieux, c'est de constater que décidément quand Mme Lagarde arrive à des fonctions éminentes euh, dans le domaine financier qui concerne la France ou euh, l'Union Européenne, euh, peu de temps après, une catastrophe survient. Rappelez-vous en 2008, elle était euh, franchement ministre des Finances du récent gouvernement de Nicolas Sarkozy, puisque celui-ci avait été élu quelques mois auparavant, en l'occurrence, c'est même pas en 2008, c'est en, en 2007, quand la crise a éclaté, eh bien, notre fringante ministre des Finances, Christine Laillarde, avait déclaré « Ce n'est pas un crack. » Tout le monde s'en souvient, tous ceux qui étaient témoins de, ce, témoins de, de ces événements s'en souviennent. Euh, à partir de là, on on comprend que Christine Lagarde n'est pas quelqu'un de compétent en économie, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Ce qui ne va pas empêcher, par la suite, de devenir, euh, derrière, derrière la DSK, après son scandale sexuel, enfin, pas elle, lui, de devenir euh, patronne du Fonds monétaire international. Manifestement, bénéficier d'équipes qui, elle, étaient tout à fait compétentes. Et puis, la voilà, à la suite de Monsieur Draghi, patronne. patronne de la Banque Centrale Européenne. Donc elle a immédiatement, immédiatement euh, confirmé euh, que son niveau de compétence est, était resté ce qu'il était en 2008. Elle a, elle a déclaré que ce n'est pas son job à elle, patronne de la BCE, de, euh, de contenir les écarts, de, les spreads entre les différents pays d'Europe. Alors ça veut dire quoi eh Bien Ça veut dire que, en ce qui concerne l'Italie, dont les taux d'intérêt de la dette euh, publique augmente, car c'est le maillon faible, compte tenu qu'elle est totalement euh, percutée par l'épidémie et que son, son, son état financier intérieur est fragile, eh bien naturellement, euh, les prêteurs de deniers à l'État italien euh, le font à des conditions financières qui deviennent plus dures. Et euh, à côté de ça, les conditions consenties à l'Allemagne et à la France continuent à être ridiculement faibles. Si cela continue, on va se trouver, l'État italien va se trouver dans l'impossibilité de continuer à honorer le remboursement de ses dettes, notamment à enfin, payer les intérêts en particulier. Dans ce cas, il aura le choix entre bien constater qu'il est en faillite, ce qui, nous serait, ce qui aurait pour évidemment conséquence rapidement d'entraîner l'explosion de l'euro, soit de sortir de l'Union européenne, enfin de, de, de l'euro, ce qui aura aussi pour conséquence de faire exploser l'euro. Alors, il faut quand même rappeler que, certes, la première mission de Madame Lagarde, c'est d'assurer la stabilité de l'euro, mais encore en amont de cela, même si ce n'est pas forcément dit, c'est d'assurer le maintien de l'euro. On ne peut pas dire qu'elle commence, euh, qu commence d'une manière qui aille dans le sens de sa mission suprême. Donc, au-delà du rappel des compétences de, de Madame Lagarde, l'état des lieux, c'est tout simplement l'explosion... Du système global. Nous avons l'explosion boursière que tout le monde peut voir, puisqu'elle ne concerne pas que la France, elle concerne dans la même proportion les autres pays d'Europe, les États-Unis, un peu moins les États-Unis. Euh, pour la Chine, j'en sais rien, mais de toute façon, vu, vu la situation qui est à l'heure avec le Covid, euh, ils, ils ne peuvent que, que mal, que mal porter du point de vue boursier. Et cette explosion de, de la sphère financière, elle est elle-même, enfin, la sphère financière des marchés financiers, ce qui est moins grave elle est elle-même la conséquence d'une énorme crise économique qui est en train de qui est en gestation de par les conséquences de cette, de cette épidémie, puisque le, le traitement prophylactique de l'épidémie euh, nécessite de, de couper les relations entre les gens, et ce qui entraîne évidemment l'incapacité de l'économie de fonctionner. Euh, alors pourquoi cette épidémie est-elle mondiale Pourquoi c'est -ce donc une pandémie Eh bien c'est tout simplement à cause de la mondialisation. C'est bien la, les, les très nombreux échanges physiques qu'il y a entre les pays et les continents dans le cadre de la mondialisation qui font que le virus, euh, le virus chinois s'est répandu dans le monde entier comme absolument une traînée de poudre. La responsabilité de la mondialisation est quelque chose d'évident que même les partisans les plus chauds de la mondialisation ne peuvent pas contester et dont les peuples se rappelleront, et, et d'ailleurs leur mémoire sera sollicitée d'ici peu de temps, parce que les conséquences de cette affaire vont être très dures. Il peut y avoir un coup humain beaucoup plus important que l'imagine, et même si le coup humain euh, n'est pas aussi grave qu'on peut le craindre, il est clair que ce n'est pas une grippette. Vous avez déjà vu des États euh, se mettre en quarantaine pour... Euh, pour juguler la, pro la propagation d'une grippe, moi, je n'ai jamais, jamais vu ça. Euh, donc, autrement dit, euh, l'affaire est grave. Elle est donc potentiellement mortelle pour beaucoup de gens. Est-ce que ça sera des milliers, probablement plus, des dizaines de milliers On peut espérer que ça n'ira pas plus loin, mais peut-être, ça peut être des centaines de milliers, voire, voire beaucoup plus. Et là, les peuples se rappelleront que euh, le système dans lequel ils sont, la mondialisation, est directement responsable. Il s'avérait que la situation est moins grave qu'on peut le craindre, euh, euh, même si, bon, quand je parle de craindre, il n'y a pas aujourd'hui de preuve absolue qu'on va aller vers, vers un désastre. Euh, il y a quand même de, des soupçons sérieux compte euh, tenu de, de l'immensité des mesures qui sont prises pour arrêter cette, cette épidémie. Eh bien, il y a quand même les conséquences économiques bon, qui sont d'ores et déjà dramatiques euh, puisque bien sûr ce qui se passe euh, c'est euh, des faillites qui vont sur survenir rapidement c'est du chômage partiel donc des gens qui sont en difficulté financière ça va être des licenciements qui vont être massifs ça va être si l'action des pouvoirs publics n'est pas suffisamment efficace ça va être la disparition de secteurs entiers de l'économie euh, tout simplement par disparition des entreprises qui les, qui les composent dans le cas de, de secteurs qui ne sont, sont plus que faiblement représentés dans certains pays y compris, y compris dans d'autres. Euh, ça va être un appauvrissement supplémentaire, enfin bref ça va être une perturbation sociale pour employer le premier mot qui vient à l'esprit mais je pense qu'il y a des mots plus forts que ça très grave dans le cas particulier de l'Union de l'Union Européenne les citoyens des différents pays de l'Union européenne, à part l'Italie, observent le, ce qui a été dans un premier temps pratiquement le déni de la part des autorités. Bon, l'épidémie, je ne sais pas, quoi, je ne pas au courant, euh, bon, ça ne doit pas être grave, on n'en parle pas, on ne fait rien. Euh, donc l'absence de réaction des pouvoirs publics, encore plus fort, encore plus bien sûr, l'absence de mesures. Alors ça, maintenant, euh, ça s'arrête. Euh, ça s'arrête pourquoi Mais curieusement, euh, vous remarquerez que c'est depuis, euh, en gros, depuis que l'Italie a mis, la, le gouvernement italien a mis la totalité du pays en quarantaine, et que très peu de temps après, Donald Trump interdit euh, aux avions en provenance des pays européens de se poser sur les pays américains, autrement dit, lui-même qui met l'Europe en quarantaine, que les dirigeants européens ont pris conscience qu'on ne pouvait plus faire comme s'il ne se passait rien. Et que probablement, si des mesures aussi drastiques sont prises par les Italiens comme elles ont été par les Chinois, euh, ça sentait très mauvais et qu'il fallait montrer qu'on fait quelque chose. Donc ils commencent à, ils commencent à réagir. L'Union européenne euh, commence à réagir, puisque Mme Lagarde a annoncé que le déblocage de 120 milliards, enfin étalé sur l'année. Il, il faut simplement signaler qu'en quelques jours, les Américains, c'est pas 120 milliards, c'est 1500 milliards qui qu qu débloquent pas pour la même chose, mais pour le même objectif final. Et puis, euh, enfin, l'Union européenne, euh, et comme le gouvernement français son, à son niveau, euh, euh, vont débloquer des moyens budgétaires euh, importants, sans limite de dit Macron dans son élection d'hier, pour euh, empêcher les entreprises de faire faillite. Alors on, verra si, on verra ce qu'il en est, euh, on verra si ces moyens sont sans limite, euh, et, et euh, quelles seront les conséquences de ce sans limite, cest c'est-à-dire forcément une dégravation considérable des déficits budgétaires. Donc autrement dit, la création d'un nouveau problème financier pour la France euh, qui va alourdir encore la situation financière qu'elle connaît. Mais bon, euh, comment faire autrement Alors, sur, quoi, sur quoi débouche euh, cette situation Quelles sont les nouvelles, en cours, les nouvelles directions en cours que l'on peut... Déjà entrevoir, ben d'une part, c'est peut-être la fin du système déflationniste dans lequel on est, puisque de toute façon, même si les choses vont bien, c'est-à-dire ne tournent pas trop mal, la démondialisation va s'accélérer. Je pense que l'alerte aura quand même été suffisamment euh, éloquente pour que les pouvoirs publics, y compris ceux des États les plus favorables à la mondialisation, décident de relocaliser une partie de la production pour que, aussi bien la santé publique que l'économie soient moins dépendants de ce qui se passe à, à 10 000 km des, des, des, des frontières, c'est vraiment un enjeu de sécurité nationale au premier niveau. Et dans ce cas-là, la, la relocalisation, ça veut dire l'augmentation des prix à la production. Si ce qui est produit en Chine, euh, en, en, en, Chine en, en Tunisie, euh, ou euh, au Vietnam, etc., euh, est de nouveau produit. Euh, à Clermont-Ferrand, dans la région parisienne ou dans la région de New York, on n'aura pas les mêmes prix qu'actuellement. Donc, hausse des prix et redémarrage de l'inflation. Alors, redémarrage de l'inflation, c'est un, un sujet énorme, donc je ne vais pas traiter dans cette vidéo, il faudra en faire plusieurs sur ce thème-là, mais clairement, c'est un renversement complet du paradigme dans lequel nous fonctionnons depuis au moins, au moins 20 ans. D'une manière beaucoup plus euh, triviale de cela, beaucoup plus terre à terre, ça va être l'apparition, c'est déjà l'apparition d'opportunités considérables de faire des affaires en bourse. On, on peut investir, alors, euh, on peut enfin investir en bourse dans des conditions dont on peut penser qu'elles vont permettre dans les années qui viennent de réaliser de substantielles plus-values. Et puis je vous ai parlé de la démondialisation, de la démondialisation euh, qui... Qui repointe le bout de sonné ou en tout cas dans le, dans le cours euh, risque de s'accélérer euh, à la faveur de, de ces événements, euh, très probablement c'est ce qui va se passer. Alors est-ce on va aboutir à une démondialisation considérable qui nous ramènerait euh, 40 ans en arrière, je n'en sais rien, euh, mais n'oublions pas que la, de même que la mondialisation, et ça il faut bien avoir ça en tête pour comprendre ce qui se passe et, et et ne, pas, et ne pas se laisser euh, leurrer par, euh, par, de, par des discours euh, soit à côté de la plaque, euh, soit, euh, soit de sujets totalement annexes par rapport à cette question de mondialisation et de démondialisation. La mondialisation a été voulue principalement par les États-Unis, et c'est quelque chose qui remonte loin, puisque avant les accords de l'OMC qui ont créé la mondialisation, au sens qu'on l'entend depuis l'OMC, euh, c'est-à-dire depuis, euh, depuis, le MC, depuis euh, maintenant plus d'un temps, euh, il y a eu les accords du GATT qui était un premier pas vers la mondialisation, euh, la libéralisation des échanges. Ce n'était pas simplement enfin, pour certains qui signaient ça, certains pays qui signaient ça. C'était effectivement, bah oui, on met, on met un peu plus d'huile dans le rouage, on donne, ses, euh, on favorise ces échanges, est une bonne chose pour l'économie, pour tout le monde. Mais derrière ça, il y avait des théoriciens, il y avait euh, euh, presque des... il y avait des dogmatiques du libre-échangisme, du libre ce n'est plus le libre-échange, c'est le libre-échangisme qui voulait arriver à ça, on est arrivé à ça. Bon, il se trouve que le « ça » en question, euh, eh bien ça, ça a mal tourné pour les États-Unis, quand je dis pour les États-Unis, c'est pour l'industrie américaine et donc pour tous les salariés de l'industrie américaine et tous ceux qui ont à voir avec ces salariés, donc autrement dit, ça a été la dévastation de la classe moyenne américaine, donc qui, est, qui est reconnue par tout le monde, par tous les sociologues, qu'ils soient américains ou européens, et puis c'était un peu dans, dans, dans une mesure comparable euh, la même chose en Union européenne, et dans le cas de l'Union européenne, c'est même aggravé par le fonctionnement interne de l'Union européenne, par l'euro, le, qui, euh, euh, qui plombe les pays les moins performants au détriment, enfin en faveur de l'Allemagne. Donc cette démondialisation qui commence, qui manifestement est à l'œuvre maintenant depuis quelques années, même si elle est loin d'être achevée, on en voit, le Brexit est un effet, enfin est un des aspects de cette démondialisation, de cette volonté de démondialisation de certains. L'élection de Trump est clairement la marque de la volonté du peuple américain de sortir, parce que Trump a été élu sur un programme parfaitement clair euh, et qu'il respecte c'est ce qui à mon avis donne des chances d'être réduit, sauf catastrophe économique euh, euh, qui d'ailleurs serait bien due à la mondialisation et non pas à la démondialisation euh, cette, cette démondialisation aujourd'hui elle est portée par Donald Trump euh, et euh, l'attaque qu'il mène contre la Chine grand bénéficiaire de la mondialisation euh, ne va pas s'arrêter là donc tout donne à penser que enfin, en tout cas la logique donne à penser que Trump qui est loin d'être un imbécile, et il faut bien sûr sortir de l'idée que Trump serait un imbécile, un, un, excellent, un excellent tacticien et stratège politique il va utiliser ça pour renforcer encore euh, ses attaques contre la mondialisation et contre la Chine. Pour nous, c'est-à-dire vous, moi, euh, les Français, les Allemands, euh, les Américains, euh, les Japonais, les Chinois, quelle, quelle stratégie possible dans ce contexte-là alors, les stratégies possibles, aujourd'hui, on ne peut, peut pas les dire. On peut simplement dire qu'elles vont dépendre de deux scénarios possibles, qui sont soit une aggravation de, de l'épidémie, quand j'ai une aggravation, c'est à la fois une augmentation de la propagation, mais aussi une augmentation de sa létalité, que l'on va constater dans les pays où on n'était pas, pas encore, parce que si c'est vraiment un carnage, on ne pourra pas cacher que ça sort très vite, hein, que, que les gens tombent comme des mouches, s'y un peu. Et à ce moment-là, la conséquence sera ben, un arrêt quasi total de l'économie, euh, en France, en Allemagne, par exemple, en Italie, enfin, bref, peut-être aux États-Unis. Donc ça veut dire un effondrement global de l'économie. Donc là, on entrera dans quelque chose qui sera... Qui sera, qui sera tout simplement une économie de guerre. Euh, je vous rappelle que dans, dans certains pays, euh, on a déjà une situation qui est l'état d'urgence. Ce, ce qui veut dire que ce scénario n'est malheureusement pas à écarter, bah dans ce cas, ce qu'il y a à faire du point de vue économique, c'est tout simplement c est, c est la survie. Euh, euh, la survie, bah, il faut anticiper, euh, acheter de l'or, surtout euh, stocker, stocker le maximum de liquidités dès aujourd'hui, faites des provisions, il faut le faire, euh, voilà, on est plutôt dans une notion de ce qu'il faut acheter telle ou telle valeur en bourse. Euh, dans cette hypothèse-là, ça serait trop tôt, euh, parce que la bourse va tomber certainement, tomberait beaucoup plus bas. Bon. Euh, voilà, fermons cette hypothèse. Soyons maintenant plus optimistes, envisageons l'hypothèse où, ben, ce qu'on nous dit sur le coronavirus, ben, c'est vrai, c'est-à-dire que euh, c'est la mortalité, enfin, c'est le double, la le double mortalité d'une grippe. Euh, c'est... Euh, quelque chose qui sera réglé dans les mois qui viennent avec l'arrivée des beaux jours qui sera fatale au virus et dans ce cas on va voir l'effet contraire, une flambée de, euh, revisifiante au, niveau, au moins au niveau de l'économie, euh, c'est-à-dire que les, les activités qui étaient en sommeil à cause des, des mesures anti-propagation anti de l'épidémie vont repartir de plus belles, euh, L'optimisme va, va revenir, on va connaître certainement une hausse une significative des, des, marchés, des marchés financiers. Les valeurs sur les marchés financiers, les valeurs qui monteront le plus, ben, ce sont celles qui ont baissé le plus. Pas simplement parce qu'il y a un effet de rebond quand on baisse beaucoup et qu'on n'est pas trop mauvais fondamentalement. En tant que, que valeur boursière, eh bien, on a ça à beaucoup remonter. Euh, C'est aussi parce que les causes qui font qu'elles ont baissé, ont disparu. Euh, les valeurs euh, du transport, particulièrement du transport aérien, euh, du, du tourisme, euh, le paysage va Singapour, pour elles, le ciel va s'éclaircir, et, et là, ça va, ça va boumer Vont également rebondir fortement, en tout cas dans ce scénario, les, les valeurs saines qui ont morflé aujourd'hui. Tout simplement parce que le, dans une crise boursière aussi profonde que celle que nous traversons, les opérateurs, en fonction de la, des stratégies qu'ils ont employées, ont souvent besoin, à un moment donné, de beaucoup de liquidité pour sortir de certaines positions, comme dit, pour acheter, racheter des actions euh, qu'ils ont vendues à la baisse, enfin à la baisse à, à découvert, euh, ont besoin de vendre d'autres actions. Et, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui de préférence des actions qui sont bénéficiaires C'est cette suite que d'excellentes de valeur ont beaucoup baissé. Donc ces valeurs, qui une lister, je ne vais pas le faire maintenant, d'ailleurs je n'ai rien préparé là-dessus, mais je vais m'y atteler puisque c'est mon intérêt à moi aussi. C est, c est... Avant de terminer cette vidéo, euh, ben je vous rappelle que si elle vous intéresse, surtout, que le pouce, parta parta partagez-la, et puis commentez-la, euh, parce que vous voyez que j'ai des choses à dire euh, sur la situation, vous aussi certainement, euh, donc les, les commentaires actuellement sont particulièrement bienvenus. Euh, ce, cela dit, euh, j'aborde là le, le dernier point de ce que je voulais passer comme message. Euh, quel que soit le scénario auquel nous allons insister dans les, dans les semaines qui viennent, il faut bien être conscient que les mesures très significatives qui commencent à être prises, et qui sont annoncées surtout, parce que pour l'instant les mesures prises sont relativement modestes, mais euh, qui, sont, qui sont annoncées en Europe et dans les pays européens, dans l'Union européenne et dans les pays européens, vont avoir des impacts budgétaires considérables. On va faire tourner la planche à billets, donc on va encore affaiblir la monnaie. On aura vraisemblablement un nouvel affaiblissement des banques, puisque malgré les taux ultra bas qu'on a euh, parmi l'arsenal déployé, annoncé par la Banque centrale, ils vont encore, encore baisser, baisser les taux. Donc Autrement dit, les éléments fondamentaux que l'on connaissait avant cette, cette, cette crise provoquée par le coronavirus, vont se trouver encore aggravés. Donc fondamentalement, la situation du point de vue financier sera encore plus malsaine qu'elle l'était. Donc plus que jamais, le conseil d'acheter de l'or ou la recommandation d'acheter de l'or s'impose. Bon, Vous voyez bien que l'or en ce moment est chahuté. Euh, C'est aussi les conséquences de de ce que je vous disais pour les belles valeurs, euh, quand on a besoin d'argent sur le marché financier pour sortir, se sortir de mauvais pas, et bien sûr on a gagné beaucoup d'argent sur l'or, ce qui est le cas de beaucoup de ceux qui ont investi, euh, enfin de tous ceux qui ont investi euh, sur l'or depuis, euh, depuis un an, et bien on vend l'or parce que là on fait du cash, et cela fait une pression à la baisse, mais elle n'est que momentanée, c'est peut-être l'occasion d'entrer euh, sur le marché de l'or actuellement, et pourquoi pas de l'argent et d'autres et d'autres euh, métaux précieux, vous savez que personnellement, c'est l'or qui m'inspire le plus. Donc cette vidéo est terminée, malgré de nombreux incidents techniques euh, dont je vous épargne euh, la narration, sachez simplement que c'est la quatrième fois que je la recommence, pour remarquer que le son n'est pas très bon, tout simplement parce que parmi ces incidents techniques, le micro m'a lâché, j'espère euh, très sincèrement qu'elle vous apporte quelque chose, en tout cas qu'elle va vous permettre d'avancer dans vos réflexions. Sachez ou je vous rappelle que pour ça, je suis à votre disposition pour en parler dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux, dont les, les, les conditions, les précisions sont données par le lien que vous avez en dessous de la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous, faites abonner, faites abonner vos, vos relations, pour s'abonner l'icône que vous avez là, les et bleu, ou un des liens sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, le plus tôt possible, je l'espère, en fonction de la remise à niveau de mon matériel. A très bientôt